Hmm. Oui bonsoir eh bien, ça, me fait, ça me fait très plaisir de, de me trouver là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux dire, notamment mon, mon travail de chercheur, je fais de la recherche en intelligence collective, ça veut dire de comprendre comment fonctionnent les systèmes vivants. Donc Vous me voyez venir, évidemment, systèmes vivants. Les systèmes vivants, ils habitent bien quelque part, qu'il s'agisse de fourmis, de poissons ou de, de, de vols d'oiseaux. Et bien sûr, les humains, ça touche évidemment à l'économie. Euh, ça veut dire comment les richesses, les matières, euh, les savoirs vont circuler au sein d'un système vivant, qu'il s'agisse de nos corps, avec nos 30 000 milliards de cellules ou de bactéries, hein, ou qu'il s'agisse de sociétés à part entière, d'animaux ou de végétaux ou d'écosystèmes. Voilà. Et donc euh, l'intelligence collective en tant que euh, euh, domaine de recherche s'intéresse au système vivant en général. Et euh, alors moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais euh, de la recherche euh, là-dessus, de la recherche à la fois... Euh, fondamentale, ça veut dire justement la compréhension théorique de ces choses-là, et puis de manière appliquée, puisque je m'intéresse à l'évolution de notre humanité. Euh, et vous allez voir dans ce que je vais partager avec vous ce soir, combien finalement ce zoom large que je vais essayer de vous, de vous donner sur notre espèce, comment, comment elle évolue, comment la voit évoluer aujourd'hui, quel type de transition elle peut faire dans les années qui viennent eh bien comment ça se recoupe, et ça me fait très plaisir justement de, de me trouver là, comment ça se recoupe avec euh, les travaux que j'ai entendus ce soir. Enfin, je trouve ça vraiment très, très frappant. Euh, pour finir de, de me présenter, effectivement, euh, une autre partie de, de ce que je fais, tient au fait que j'ai euh, choisi d'avoir une vie expérimentale. Une vie expérimentale, euh, ça fait un petit peu, si vous voulez, comme un, un astronome qui regarde, je ne sais pas, Mars, avec, euh, sa, avec sa longue vue, et qui un jour euh, se dit, bah, tiens, je veux aussi devenir astronaute je vais aller voir dans ces nouveaux espaces euh, que j'ai pu voir euh, avec ma longue vue, avec ma jumelle, avec euh, ma lunette, eh bien, euh, voyant cette société qui peut euh, arriver, on nous parle beaucoup d'effondrement, et beaucoup d'effondrement, effectivement, peuvent techniquement arriver, on a une palette très large de formes d'effondrement qui peuvent arriver, on sait évidemment aussi que la société telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas d'avenir, ça, je crois qu'il y a un consensus scientifique, politique, sociologique là-dessus, donc, deux choses l'une, soit il y a un downgrade, ça veut dire ça se fracasse et il y a des effondrements plus ou moins graves, plus ou moins rapides, plus ou moins accélérés, euh, plus ou moins apocalyptiques, hein, ça on ne sait pas, soit il y a un upgrade. Et évidemment, dans les systèmes vivants et dans l'évolution, euh, on voit beaucoup de ces cas de figure euh, de systèmes vivants qui deviennent extrêmement sophistiqués, qui commencent à s'effondrer un petit peu sur eux-mêmes. Il y a trop de sophistication, par exemple, le monde aquatique à un moment commençaient à devenir tellement complexe que, tiens, quelques poissons avec leur petite nageoire décident de sortir et d'aller dans cette atmosphère toxique et cette gravité qui n'existe pas dans l'eau. Et on connaît la suite. Hein, donc, le monde terrestre devient peuplé et il y a une évolution, et il y a un saut de complexité qui se, qui se fait. Eh bien, l'humanité m'intéresse évidemment en tant que système complexe. Et ça veut dire qu'il peut prendre des bifurcations tout à fait inattendues et qui sortent complètement de l'état naturel qu'on a de faire des extrapolations linéaires. Ça veut dire un peu plus d'eux, un peu moins d'eux, hein, mais donc de, comment, de continuer sur la trajectoire que notre esprit voit. Donc je m'intéresse à ces bifurcations. Et euh, je ne vais évidemment pas pouvoir euh, aborder les immenses euh, transformations qui peuvent arriver quand je vous parle. Ils peuvent arriver, donc je n'ai pas plus que quiconque une boule de cristal pour prédire l'avenir. Par contre, je m'intéresse à des potentialités. Ça veut dire des choses qui ont de grandes chances de pouvoir se produire, peu On peut qu'on y mette éventuellement les, les conditions initiales pour que ça se produise. Alors je ne vais pas pouvoir partager énormément de choses ce soir. On a un temps un temps limité, puis ça fait déjà un certain temps qu'on se trouve ensemble dans une, une pièce un petit peu chaude. Mais je vais aborder euh, peut-être deux points essentiels et qui je l'espère vont nourrir euh, toute la réflexion que j'ai entendue ce soir et peut-être donc vous permettre nous permettre de voir des intersections entre le travail très spécifique et vraiment je vous remercie pour la qualité de ce que j'ai pu euh, entendre ce soir donc faire une intersection entre le travail spécifique que j'ai entendu ce soir et puis le zoom un petit peu plus large euh, voilà, que je vais partager maintenant je vais donc commencer par une première chose de ce qu'on appelle l'économie de la transformation je ne sais pas si vous avez entendu ce, ce terme là d'économie de la transformation ça vous dit quelque chose bon faites attention parce qu'il y a une interro écrite hein, à la fin alors je vais, on va déjà commencer par un petit test qui n'a aucun rapport avec euh, les sujets que vous avez traités. Je vous demande simplement, dites-moi un petit peu ce que vous voyez là dans cette euh, progression. Alors, comment vous commenteriez cette, cette séquence d'images Vous auriez envie de dire quoi Ça nous raconte quoi, ça Alors, de la de la cueillette Oui. Donc, il y a une progression, effectivement. La densité de service, oui, aussi, tout à fait. Pardon D'une matière brute à une marque, également aussi, oui. Du concret à l'abstrait, tout à fait, aussi, oui. Changement, mm -hmm. changement de paradigme, également, oui. Oui, sensuel, sensoriel, absolument, aussi. Société de consommation, oui, tout à fait. Vous voyez, donc déjà instinctivement, hein, euh, rien qu'en regardant ça, ça nous raconte une histoire. Eh bien, je vais mettre des mots dessus. Et nous avons euh, à la fois, bien sûr, euh, bon, ce qu'on sait en économie sur la valeur ajoutée, hein, mais on a aussi une histoire. Finalement, l'économie, elle a d'abord commencé par aller chercher la matière première, aller la chercher, la ramener euh, sur une place de marché représentait déjà une première valeur ajoutée. Hein. Et puis très vite, euh, on se transforme cette, cette matière première en un produit, donc, par exemple, le café, on va faire du café moulu. Euh, J'aurais pu vous prendre l'exemple avec je sais pas, du blé ou des céréales et on va faire du pain, hein, donc des choses comme ça. Et puis, très vite, ça évolue aussi vers l'économie du service. Ça veut dire que ce café, si je continue là-dessus, je peux aller m'asseoir à une terrasse de café, me faire servir un café. Je n'ai pas à aller l'extraire, je n'ai pas à l'acheter en tant que produit. On m'offre un service, hein, donc ce café, sur ma, sur ma terrasse. Et puis, il y a à peu près une cinquantaine d'années, dans différents secteurs de l'économie, arrive ce qu'on appelle euh, l'économie de l'expérience. Alors ce terme nous vient euh, à la fin des années 90 euh, de, la, de Harvard notamment, de chercheurs de Harvard, qui ont d'ailleurs écrit un, un best-seller à l'époque qui s'appelle « The Experience Economy hein, », l'économie de l'expérience. Et, et vous voyez que euh, des nouvelles marques ont fait leur apparition justement, où je ne viens plus prendre un café en tant que tel, je viens vivre une expérience. Hein. Et Starbucks l'a très bien pigé au début, puisqu'ils ont eu cette vision au départ de se dire « ben voilà on va en mettre un à chaque, chaque coin de rue finalement pour que les gens puissent se retrouver » et le catalyseur de l'expérience se fait au niveau du café, tout simplement. Et non content d'analyser cette, cette progression, on voit que ça continue plus loin dans ce qu'on appelle l'économie de la transformation. Et là je mets un point d'interrogation parce qu'on entre en plein dedans et on ne sait pas encore tout décrire, ça se trouve devant nous plutôt que, que derrière nous. L'économie de la transformation, si par exemple Starbucks continuait ce raisonnement, ils diraient comment peut-on faire des espaces dans lesquels nous allons nous transformer Alors, nous transformer dans quoi Peut-être en faire des cafés citoyens, des zones, de, des, zones des quartiers hein, où les, les gens viennent discuter, ou nous transformer sur la question de l'alimentation, par exemple, comment bien nous nourrir, comment trouver un équilibre, etc. Là, on entre dans l'économie de la transformation, ça veut dire les gens vont se transformer. Y compris l'entreprise elle-même, elle va aussi se transformer. Et je pense que justement, ce, ce dont vous avez parlé ce soir, touche exactement aussi à des questions d'économie de la transformation. Alors, on va continuer sur un exemple maintenant qui vous parle un petit peu plus, justement celui de l'immobilier. Donc, on peut penser ben, les matières premières, hein, évidemment, du sable, des pierres, euh, du bois, peu importe. Avec ça, on peut faire un produit, une maison, euh, un building, peu importe. Service, et ben, on va penser par exemple à l'hôtellerie. Hein, et alors, vous mettriez quoi comme exemple d'acteurs qui ont justement investi l'économie de l'expérience Pardon Center Parks, par exemple, ouais. Il y en a un historique qu'on connaît très bien. Club Med, qui l'a dit, ouais. Super, voilà. Club Med, par exemple. Voilà, donc vous viendrez le voir dans mon bureau après. Hein. <rire> Petite promotion. <rire> voilà, exactement. Club ou les châteaux forment aussi. Hein donc on a plein d'exemples et on voit aussi d'ailleurs aujourd'hui comment l'hôtellerie en tant que telle ne vous dit plus je vous vends une nuit d'hôtel mais une expérience, ils se cherchent là-dessus ils se tâtonnent hein et puis euh, eh bien point d'interrogation aussi l'économie de l'expérience, on commence par exemple à la voir bien sûr dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises à mission Pardon l'économie de la transformation, donc les entreprises à mission là par exemple vous pouvez dire euh, on va aller quelque part dans un lieu du monde non plus simplement pour habiter quelque part ou louer un bungalow ou une, ou une villa, mais on va aller faire par exemple du tourisme responsable. Donc non seulement je vais voyager, bien sûr je vais commander des produits ou des services, il n'y a pas de souci, je vais vivre une expérience forte, mais en plus je vais me transformer, et nous allons nous transformer. Donc voilà, il y a vraiment cette, cette dimension qu'on commence à voir avec toutes ces entreprises à mission déjà, donc, qui se mettent déjà à avoir un statut. Euh, officielle. Hein, et ça, ça, ça s'avère tout récent. On commence aussi à voir, vous avez peut-être dû le voir, les, des labellisations d'entreprises en tant que telles, comme par exemple les B-Corps. Hein, euh, là aussi, qui labellisent finalement ce qu'on fait pour le bio, on va le faire pour des humains. Hein, donc sur de la, des, des critères de transparence, de, de durabilité, d'intégrité, etc. etc. donc on voit vraiment cette évolution vers l'économie de la transformation. Euh, pour euh, continuer dessus aussi, notons que L'économie du produit et du service, donc celle que l'on connaît bien, hein, a vu son histoire se construire avec une forme d'intelligence collective particulière qu'on connaît tous très bien et encore largement dominante aujourd'hui, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. L'intelligence collective pyramidale qu'on trouve dans toute moyenne ou grande organisation qui fonctionne ben, comme on le sait, hein, ça veut dire un pouvoir centralisé démocratique ou pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais centralisé dans le sens où quelques personnes vont prendre des décisions pour l'ensemble du collectif. Donc euh, pouvoir centraliser, division du travail, évidemment, puisqu'il faut euh, fractionner euh, les tâches en autant de, de tâches accomplissables à l'échelle d'une personne, et puis ce qu'on appelle les chaînes de commandement. Une fois qu'on a décidé, il faut bien que ça s'applique dans le, dans le collectif. Donc l'intelligence collective pyramidale, a aussi créé une économie particulière qu'on appelle l'économie de la rareté aussi on parle aussi techniquement de monnaie rares, hein, les euros les dollars etc techniquement parlant ça s'appelle des monnaies dites rares parce que la rareté fondée non pas sur le nombre absolu mais sur les lois de distribution ça veut dire qu'une majeure partie de la population du fait de son manque de monnaie va se mettre à travailler pour quelqu'un et ainsi de pour quelqu'un et pour quelqu'un et ainsi de suite donc cette rareté catalyse les hiérarchies sociales ou les fameuses classes sociales dont on parle ou les castes, il y a plusieurs façons d'en de, discuter. Alors je ne vais pas trop détailler ce, ce, ce phénomène-là, bien connu en économie et en, et en sociologie, mais ceci pour dire que l'intelligence collective pyramidale dans laquelle nous baignons aujourd'hui les uns les autres, eh bien, a très bien construit euh, et investi cette économie du produit et du service. D'ailleurs, quand on demande à euh, un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse... Euh, qui nous présente son business plan, on va bah dire « Voilà, quel produit ou service tu fais ?» Ça s'arrête là. Maintenant, il faut savoir que l'économie le, de l'expérience et surtout l'économie de la transformation, l'économie de la transformation se fait en pair à pair. Ça veut dire dans les contacts, les interactions de personne à personne. Autrement dit, dans une économie peer-to-peer, -peer, pair à pair. Et là, on ne se trouve plus du tout dans la même forme d'intelligence collective, plus, non plus pyramidale, mais dite holomidale, Holomidal, vous retrouvez la racine grecque holos, holistique. En fait, ces économies et ces collectifs qui émergent très rapidement aujourd'hui via Internet et qui se coordonnent sans qu'il y ait nécessairement de pouvoir centraliser pour dire quoi faire, à qui, et pour établir des chaînes de commandement. Et je peux vous dire, on a vu encore que le début de ça, euh, puisque arrivent les crypto-technologies, qu'il ne faut pas confondre avec la blockchain ou, ou les crypto-monnaies. Les crypto-technologies, il s'agit d'un terme plus générique encore, mais qui vont permettre, et qui permettent déjà, à des collectifs locaux ou globaux, petits ou très grands, de s'auto-coordonner sans qu'il y ait de pouvoir central. Ça veut dire sans qu'il y ait quelques personnes qui décident pour les autres. Alors ça peut nous sembler très abstrait, mais il faut savoir que la vie, elle fait ça depuis longtemps. À commencer par les cellules qui composent notre corps, ou bien vous regardez un écosystème. Je ne sais pas, dans mes cellules, il n'y a pas une cellule PDG qui dit à des cellules vice-président, quoi faire, etc. Ça ne marche pas comme ça on voit bien que les systèmes émergents s'auto-organisent, hein, il y a des structures très complexes, et qu'on qu va retrouver à l'échelle des sociétés humaines. Donc voilà, ça ça arrive et ça débarque. Donc si vous pensez euh, en termes de entreprendre, il faut plus simplement penser entreprise au sens classique du terme, mais se dire que ces collectifs-là, qui vont créer de la valeur, qui vont créer des tas de chaînes de valeur ou de cercles de valeur, ils arrivent. Ils n'auront peut-être même pas pignon sur rue, ils n'auront peut-être même pas de nom ou de dénomination sociale au sens où on l'entend, et pourtant, ils vont avoir des circuits économiques très particuliers. Euh, vous parliez d'ailleurs de, de restaurants véganes tout à l'heure. Je fais partie, dans ma vie expérimentale, j'ai choisi, moi, il y a des années, il y a assez longtemps, avant qu'on qu en parle, de devenir moi-même végane. Et je travaille aujourd'hui euh, à une économie végane. On estime qu'il y a entre 200 et 300 millions de véganes dans le monde aujourd'hui. Il s'agit de ce nombre, je crois, de deux chiffres chaque année dans certains, dans certains pays, en particulier en France, mais dans plein d'autres pays. Et ça a largement dépassé la notion du hype. Euh, il s'agit en fait de gens donc qui pensent que, évidemment, ça résout les, les questions euh, climatiques en particulier, et de, santé, euh, et de santé publique, bien entendu, personnelle et collective. Mais ce que je veux dire ici, je travaille parmi tant d'autres à la création d'une économie végane. Ça veut dire donc dans laquelle des crypto-monnaies vont tourner de façon à ce que ça n'aille que d'agent vegan en agent vegan en agent vegan et ainsi de suite. Il va y avoir, donc on va voir apparaître des corps collectifs hein, dans l'économie et qui vont construire des cultures à part entière hein, en intelligence collective holomidale et qui elles-mêmes vont déployer cette fameuse économie de la transformation dont je vous parlais. Donc mon invitation ici sur ce, sur ce point-là, je sais que je reste assez théorique pour l'instant, ça semble assez abstrait, mais ça deviendra familier si vous vous plongez dedans, je vous y invite, hein de penser réseau, de penser création de culture, euh, et donc évidemment euh, sur des économies, des formes économiques qui ne peuvent plus se euh, résumer à des euros, à des dollars, à des yens, à des roupies, etc. Et je vais y venir, ça vient, là, ça entre dans la deuxième partie de mon, de mon propos. Donc voilà déjà pour l'économie de la transformation, qu'on observe, hein, je ne vous fais pas des un trip personnel sous cocaïne. Je vous parle de travaux, évidemment, de, de chercheurs. <rire> pas mal d'années de, de recherche derrière. Euh, ah oui, un dernier point aussi. Donc euh, voilà, euh, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit. Donc aujourd'hui, quand on pense entreprise, on pense ça. Ça couvre essentiellement hein, l'économie des produits et des services. Et donc, je vous invite maintenant à penser, quand je dis demain, je ne vous parle pas de 20 ans, je vous parle des années qui viennent, à penser, euh, dans la création de valeur de couvrir tout ça. C'est-à-dire, oui, on fait toujours des produits, on fait toujours des services, il y aura toujours des matières premières, bien entendu, mais penser, euh, et ça, je l'ai entendu évidemment ce soir, des gens qui viennent vivre des expériences, et je l'ai peut-être un petit peu moins entendu, mais à réfléchir, dans des bâtiments, dans des, lieux de, dans des lieux de vie, comment aussi penser des lieux de vie où les gens vont se transformer hein Ça veut dire, ils vont changer leur culture, leur vision du monde va évoluer, leur psychisme va évoluer, Évidemment, on espère dans des sens euh, positifs du terme. On n'a pas envie que des gros, des gros nazis euh, en ressortent ou des gens très méchants. On a envie de gens qui vont se bonifier, des gens qui vont s'ouvrir à l'altérité, euh, à la différence, qui vont prendre soin les uns des autres, etc. En quoi des espaces physiques peuvent éventuellement porter ces choses-là Et là, donc, on parle de questions vraiment d'architecture, ça veut dire ce qui va permettre une émergence particulière. Et on entre en plein dans cette euh, économie de la transformation. Alors, le deuxième sujet dont je vais vous parler ce soir, ça s'appelle la richesse intégrale. Alors j'ai entendu le mot intégrale déjà ce soir, donc ça m'a fait plaisir. Et là on entre aussi dans, dans de nouvelles théories, plus que théories, en tout cas de nouvelles façons de comprendre l'économie. Jusqu'à présent, peu importe les grandes variations qu'on a pu trouver dans des théories économiques, elles ont quand même ceci en commun, qu'elles ne remettent pas en cause une religion, à savoir celle de la rareté. Ça veut dire que l'économie se fonde sur la gestion de la rareté. Ça, il y a quelque chose d'absolument pas questionné. Et, dans, et donc, aussi, ça ne remet pas en cause le fait que nous utilisions des monnaies de type euro ou dollar, ça veut, dites régaliennes, ça veut dire le fait qu'une autorité une banque par le crédit ou bien un état, donc régalienne, rex regis, ça veut dire le pouvoir du roi, donc une autorité émet, comme dans le jeu de Monopoly, une quantité de jetons, de tokens, donc des euros, des dollars, etc. Et avec ça, les gens vont pouvoir jouer, hein, donc faire des échanges économiques. On a toujours raisonné comme ça et toutes les théories économiques se fondent, ne remettent pas en cause ce principe-là. Eh bien... Dans les domaines dans lesquels je travaille, je ne vais pas le détailler ce soir, on n'aura pas le temps, mais des nouvelles formes d'économie vont arriver dans lesquelles, par exemple, on fera simplement de, de la crypto-comptabilité. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de monnaie émise, on, fait juste, on tient juste des livres de comptes hein, sur des échanges qu'on fait, par exemple, sur des types de crédits mutuels. Donc il n'y a pas de banque qui émet, on ne fait qu'écrire des lignes de comptes de plus et de moins dans ce qu'on se donne. Et si on fait l'addition de tous les comptes de tous les participants de cette économie, on a zéro. Puisqu'il n'y a que des plus et des moins et qui s'annihilent se, qui se, les uns les autres. Alors, pour comprendre, sans aller dans des théories économiques complexes, euh, il a fallu revoir et revisiter tout ce qu'on appelle la richesse. Et là, je trouve ça intéressant, notamment de voir que ça, je l'ai observé dans multiples pays dans lesquels j'ai eu l'occasion de, de voyager. Peu importe les langues, il y a quasiment toujours dans le mot richesse, peu importe le, la langue dans laquelle on dit, une confusion entre la richesse financière et ce qu'on appellerait la vraie richesse. Si on se fait un petit, une petite séance de brainstorming ensemble, on se demande, bon, qu'appelez-vous la richesse Eh bien, très vite, vous allez brainstormer, vous allez dire des choses comme ben, la santé, euh, les amis, la famille, euh, la qualité de vie, enfin, des, des tas de choses, des tas de, de ce qu'on appelle aujourd'hui des indicateurs de richesse. Hein. Euh, et peut-être que ce que vous avez sur le compte en banque, euh, ça viendra peut-être en dernier, mais certainement pas, sur le haut de la liste, même si ça compte. D'accord Je vais prendre une analogie. Euh, on a tendance à traiter les organisations humaines aujourd'hui un petit peu comme si on prenait un être humain et on le définit uniquement sur sa pression artérielle. Donc, on voit là, son PIB, par exemple, hein, simplement la pression artérielle, éventuellement quelques examens physiologiques. Donc, euh, voilà, je vous vois et puis je vous raconte votre histoire l'an dernier, euh, donc des 12 derniers mois, simplement en sortant des pages de, de bilan sanguin de pression artérielle, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça va beaucoup <rire> résumer la réalité de ce que vous avez vécu. Il faut évidemment que vous ayez une bonne pression artérielle, ça vaut mieux, sinon ça, le reste va aller mal, mais on voit bien que les aspects physiologiques constituent un élément de richesse parmi plein d'autres, extrêmement important, mais que nous ne savons pas voir dans les organisations humaines. Hein, donc on sait le voir à l'échelle d'un individu, nous avons développé les capacités de le, de le voir et de l'énoncer, toute cette subjectivité extraordinaire, avec des éléments aussi matériels, mais on ne sait pas encore le faire sur les organisations. Et ce que je vous vois faire, justement, je vous vois vous questionner, vous dire « mais comment on peut amener cette multidimensionnalité ?» Alors je vais vous présenter justement le, le travail qui, euh, qui se fait autour de ce qu'on appelle la richesse intégrale. Intégrale pour rajouter un mot et pour ne plus la confondre avec « richesse égale argent ». D'accord On va commencer par, euh, par quelques exemples. Vous allez, voir, euh, vous allez voir comment ça se recoupe avec ce que vous avez fait. Alors si je vous montre un kilo de patates ou, euh, ou une voiture... Euh, ou euh, des électrons de l'électricité. Voilà un premier type de richesse. Autre type de richesse, par exemple, une empreinte écologique, hein, ou une empreinte carbone, ou bien euh, de la biodiversité. Vous pouvez compter combien d'espèces euh, vous avez dans les bois d'à côté, etc. Euh, ou bien on fait un, justement, un prélèvement sanguin, et on va là aussi faire des numérations, et puis voir si ça tombe bien dans des normes données qui définissent une santé physiologique. Hein. On peut aussi faire des tests de qualité, par exemple des crash tests, euh, ou bien des tests de, de, de qualité énergétique, etc. De résistance des matériaux. Euh, on peut mesurer le temps aussi, également. Autre forme de richesse, euh, le ranking, par exemple. Aux Jeux Olympiques, on va donner une médaille d'or euh, sur le 100 m au plus rapide, mais peut-être pas au plus rapide sur la gymnastique artistique. On va plutôt euh, s'intéresser à la qualité de certaines, de certaines figures. Mais en tout cas... Le ranking, donc par exemple, la performance d'une entreprise, euh, ou bien, euh, ou bien le, la meilleure voiture de l'année, euh, voilà, ou le meilleur employé du mois, euh, ou bien euh, les bâtiments euh, avec la meilleure performance énergétique, etc. Donc le ranking compte, et ça constitue une richesse à part entière. Hein Autre exemple de richesse, euh, alors là j'ai pas d'image pour le mettre, j'ai que des mots, parce que ça appartient complètement à notre subjectivité, par exemple l'harmonie dans notre vie, ou dans nos environnements. La confiance, vit-on dans un univers euh, euh, social dans lequel on a confiance, ou pas, hein, ou plus ou moins. Euh, le bien-être aussi. Je pourrais, on pourrait tout à fait faire un test dans cette salle. Je vous demande simplement de prendre un petit papier, de noter subjectivement, tout à fait subjectivement, votre bien-être de la journée, par exemple. Hein. Je vous demande, on ne va pas dans des explications techniques, simplement subjectivement, vous pourriez certainement, chacun de nous pourrait mettre une note de 1 à 5, et puis, on pourrait faire une moyenne hein, par rapport au bien-être de la, de la salle, par exemple. Donc après, après on peut mesurer, mais ça doit d'abord venir de notre expression subjective. d'accord Alors, si je résume un petit peu tout ça, ça veut dire quoi Je vous ai donné différents types de richesses, et bien on va les nommer. Les premières, euh, je reprends l'exemple de, des pommes de terre, des patates, notre kilo de patates, mais une voiture ou de l'électricité, ça fait partie des richesses dites mobiles. Mobile dans le sens où dans un système vivant, ici en l'occurrence les humains, elles vont circuler d'une personne ou d'un être à un autre. Donc ça bouge, les richesses mobiles. Donc, les, Fondamentalement, les biens et les services et tout ce qui a constitué l'économie telle qu'on la, qu la connaît jusqu'à présent. Donc l'argent s'avère un langage tout à fait adapté pour des richesses dites mobiles. Ça marche plutôt pas mal. Maintenant, il y a d'autres richesses qu'on appelle aujourd'hui des indicateurs de richesses, comme par exemple les richesses dites mesurables. L'empreinte écologique par exemple, ou bien un bilan sanguin, etc. On va prendre un protocole et on va mesurer. Et la mesure, si elle tombe bien dans les clous qui nous intéressent, elle a de la valeur. Des taux de plaquettes sanguines, voilà, s'il y en a entre temps et temps, très bien, ça veut dire j'ai une certaine richesse physiologique. On peut mesurer la qualité nutritive d'un aliment... La performance énergétique ou la durabilité d'un bâtiment, les, les, les notions éthiques d'une entreprise, par exemple, faites sur des questionnaires aux gens, etc., etc. On va mesurer quelque chose suivant un protocole. Le troisième niveau de richesse, ce qu'on appelle la richesse ordonnable. Rappelez-vous, médaille d'or, podium, etc. Le ranking, justement, compte en tant que richesse. Donc, quelle entreprise une entreprise, par exemple, qui a le moins de turnover par rapport à une autre, ça peut constituer un ranking par rapport à d'autres entreprises, hein, etc. Donc, il y a beaucoup de façons d'ordonner suivant les critères qui nous intéressent. Et puis, le dernier, enfin, ou avant-dernier, pardon, ce qu'on appelle les richesses énonçables, à savoir donc les richesses subjectives, où là, euh, on va demander aux gens ce qu'ils ressentent. Par exemple, si des gens applaudissent un spectacle, euh, il y a une standing ovation, on a une expression Hein, des gens. Et puis, si au contraire il y a un, un silence de mort et on entend voler les mouches, pareil, on aura deux types d'expressions subjectives, hein, donc de richesse dite énonçable. On énonce quelque chose. On le fait tous les jours, par exemple, quand on va euh, je sais pas, dans un restaurant et puis euh, sur Google euh, ou Facebook ou ailleurs, euh, on va donner des étoiles, par exemple. On fait un ranking subjectif. Ou bien sur un film aussi, etc. Et puis, le dernier, euh, là aussi, dans un point d'interrogation, ce qu'on appelle la richesse potentielle. La richesse potentielle, il s'agit de ce qui nous met en mouvement, hein, pourquoi on va entreprendre, ou bien pourquoi, euh, je ne sais pas, dimanche prochain, je décide d'aller monter cette montagne. Peut-être que je le fais parce que je fais un ultra-marathon, ou peut-être parce que je le fais parce que j'ai envie de prendre mon temps et prendre l'air et faire des belles photos en haut. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va me motiver pour engager, pour investir quelque chose. d'accord, Investir une énergie, euh, des sous, euh, de l'attention, etc. Donc vous voyez, là, vous avez une cartographie de ce qu'on appelle la richesse intégrale, et j'imagine sans trop de peine que vous devez commencer à bien voir en quoi ce modèle général qui peut s'appliquer à tous les secteurs des systèmes vivants, eh bien, se recoupe avec ce que j'ai vu, vu ce soir. On va finir un petit peu euh, là-dessus, et je vais, je vais vous donner euh, une mauvaise nouvelle, je vais, je vais vous prendre comme tête de Turc, <rire> Voilà. j'ai une mauvaise nouvelle, parce que vous ne valez pas plus que 2 euros. D'ailleurs, ouais. Et ouais, ouais. Ben oui, parce que si je vous mesure simplement en tant que richesse mobile, ça veut dire il y a quoi comme composant Il ben, y a principalement de la flotte, hein du carbone, de l'oxygène, de l'azote. Voilà, Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc si je me ramène, si je mesure un être vivant euh, simplement sur ses richesses mobiles, euh, voilà, ben vous voulez pas, pas grand-chose. Et, et tous à la même enseigne. Hein alors évidemment, si, euh, on voit bien que pour un être vivant ou des systèmes vivants, on a besoin de, cette, de ce regard intégral. Donc, notamment, on va s'intéresser à ce qu'une personne, par exemple, peut faire, mesurer des choses. Hein. On peut le faire à l'école, on peut le faire dans des performances sportives, etc. On peut déjà commencer à avoir des richesses dites mesurables. Hein. Et puis, bien entendu, la notion de valeur va encore augmenter sur les notions ordonnables. Par exemple, ce charpentier sait mieux fait construire une charpente que tel autre, hein ou tel élève a de meilleures notes en maths que tel autre, ou bien telle personne a plus de compassion ou d'écoute euh, et de, de, de, de bienveillance euh, que tel autre, et ainsi de suite. Donc là, la notion qu'on fait naturellement hein, d'ordonner, mais on le fait verbalement, mais on n'a pas encore su le modéliser de façon à ce que des grands collectifs puissent euh, au-delà au de la, de la micro-communauté, mais de façon à ce que des grands collectifs puissent fonctionner sur ce type de langage. Et puis, évidemment, énonçable, eh lorsqu'on parle des qualités humaines de, de quelqu'un, hein, euh, et puis, ben, évidemment, potentiel, de ressentir aussi la potentialité d'une personne. Ça fait aussi partie de notre psychisme, de ressentir ça, et chez les autres, et chez nous également. Hein. Donc vous voyez qu'on a naturellement ce type de regard universel sans forcément le savoir. On sait le faire, dans, je le répète, de façon verbale, dans des communautés, dans notre village, dans nos familles, entre collègues, on parle de ces types de richesses, mais on n'a jamais su vraiment les formaliser dans des langages qui nous permettent de continuer à en parler, mais à très grande échelle, avec éventuellement des milliers ou des millions de personnes, distribuées sur le monde, notamment dans l'intelligence collective holomidale. Allez, je finis là-dessus, justement. Euh, donc, ça nous amène à, à voir... Euh, des objets ou des êtres, hein. euh, si on les regarde en tant que richesse intégrale, eh bien, évidemment, si on regarde ça à l'ancienne, une maison ou un bâtiment, on va le voir en tant que richesse mobile et on a le discours du marché euh, euh, habituel, certes pondéré par des tas de paramètres, mais là, on va plus loin encore. On va s'intéresser, on va prendre des richesses dites mesurables objectivement, hein, donc pareil, hein, par exemple des, des qualités euh, énergétiques, entre autres. Hein, euh, des richesses ordonnables, en quoi un lieu s'avère meilleur ou moins bien qu'un qu autre, suivant tel et tel critère. Et puis, bien sûr, les richesses énonçables, où là, on va s'intéresser à la subjectivité des gens. Le trouve-t-il beau Se sent-il bien dedans Que pensent les voisins Etc. Et sans oublier, sans oublier là, je l'ai peut-être un peu moins entendu ce soir, mais la notion de richesse potentielle. Ça veut dire, ce lieu-là, euh, il amène quoi Il va créer quoi Il va transformer quoi L Économie de la transformation hein dans le futur. Et là aussi, il y a un vrai raisonnement euh, à faire dans, à ce niveau-là qui doit aussi inclure ce dont Corinne, euh, évidemment, a, a parlé. La richesse, ça veut dire éventuellement plus de richesse ou moins de richesse. donc euh, les mécanismes de dégradation potentielle liés aux facteurs environnementaux, par exemple. Voilà, alors finissons un petit peu par euh, un petit peu de, oui, de, de rêve. Euh, qui, qui connaît Luc Choyten, par exemple Quelqu'un qui fait depuis très longtemps, depuis une bonne trentaine d'années de la recherche sur euh, comment rêver les villes. Et il le fait avec son, son frère euh, dessinateur euh, connu de, de bandes dessinées. On a un quartier de Bruxelles, par exemple, où on voit euh, sa transformation, alors certes dessinée, entre le début des années 1900 et puis les années 1950. Et puis comment il, a, euh, il pourrait évoluer euh, sur, les prochaines, euh, sur les prochaines décennies. Euh, donc en introduisant vraiment la notion d'un monde de demain en sachant que le monde de demain ne va pas naître de nos réactions simplement au monde d'aujourd'hui, donc de résoudre des problèmes euh, énergétiques, de durabilité, etc., mais va naître aussi d'une œuvre d'art. Ça veut dire de nous questionner aussi sur le monde que nous désirons. Où se trouve le désir Donc cette notion du monde qui s'invente. Et alors, ça l'a amené à... Imaginer évidemment, évidemment des tas de choses. On se trouve euh, vraiment dans le, dans le désir, dans le rêve, de penser euh, à des villes, par exemple, entièrement végétalisées, hein, qui, euh, en fonction des écosystèmes euh, ambiants, et donc euh, capable aussi de capter de manière vraiment organique hein, des énergies euh, ou de l'alimentation. Euh, voilà. Ou bien des villes aussi dans lesquelles on ne construit plus sa maison, on la fait pousser. Hein, donc on va utiliser les végétaux aussi pour euh, s'installer dedans. Alors ça peut nous sembler tout à fait euh, bizarre euh, ou loufoque, mais au moins on a le mérite de penser un petit peu différemment, euh, de, de la façon dont on a l'habitude de penser. Et puis un dernier exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y en a qui pourraient dire où ça se trouve Alors j'ai entendu en Inde, oui, où ça Ouais plus... Auroville, tout à fait. Alors là on ne parle plus, on parle plus de, comment dire, de, de dessin, là on parle de réalité. Si on, met, si on regarde sur Google Maps, il s'agit donc d'une ville expérimentale, d'un projet qui a démarré il y a une cinquantaine d'années, euh, avec euh, pour cahier des charges, de réaliser une ville enfin de faire une ville qui réalise l'unité humaine. L'unité humaine ça veut dire de dépasser les clivages politiques, religieux euh, le sexisme, enfin toutes ces choses qui font qu'on se tape sur la figure joyeusement depuis, euh, depuis très longtemps et donc de se poser la question en termes très pratico-pratiques, comment faire une ville qui favorise cette unité humaine ça veut dire ou comment on va penser L'urbanisme ur, en tant que tel, le cadastre, les écoles, la santé, le développement personnel, l'éducation, etc. Donc on repose vraiment les questions de la cité pour savoir comment on peut construire une cité qui favorise le meilleur de nous. Et on entre bien entendu dans des questions très complexes, personne n'a la réponse, pas plus les, les Euroviliens que les autres, hein. mais ils essayent. On a des gens qui essayent, qui tâtonnent, qui font des erreurs, qu'on peut critiquer autant qu'on autant qu veut... Mais on a une ville qui s'essaye et qui a pour but de devenir une ville de 50 000 habitants, donc pas une mégacité, Et surtout, évidemment, avec le cahier des charges écologiques à minima, à savoir la ville la plus verte du monde. Bon, là-dessus, ils ont déjà gagné, puisque avant, il y avait un désert là-dessus, enfin, en tout cas, des terres extrêmement, extrêmement arides. Une des régions les plus pauvres de l'Inde. Et maintenant, si on regarde sur Google Maps, on ne voit même pas euh, Auroville, puisque ça se trouve vraiment disséminé dans la, dans la végétation donc voilà, il y a des essais qui se, qui se font et je pense aussi intéressant euh, ben voilà, d'y aller, moi ça fait une, une petite une douzaine, un peu plus 13 ans que je les accompagne aussi sur euh, voilà, les, comment penser la gouvernance sur le long terme, les formes d'intelligence collective qu'ils peuvent déployer, les pratiques etc, donc leur donner des, des outils aussi pour euh, avancer leur réflexion et déployer de l'opérationnel voilà, je vous remercie et euh, n'hésitez pas s'il y a des questions, merci beaucoup Merci.